Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, l'idée de cette nouvelle vidéo, c'est suite à un commentaire de John sur la chaîne YouTube qui me demandait euh, s'il était possible d'avoir une vidéo sur comment photographier le sport avec Fujifilm. J'ai trouvé l'idée super intéressante, donc du coup euh, j'ai décidé de la créer euh, cette vidéo, puis aussi de créer l'article sur le blog. Donc du coup, euh, ce que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est vraiment comment photographier le sport avec Fujifilm. C'est parti. Alors voilà les amis, je vais vous parler de la gamme euh, Fujifilm en appareil photo, donc comment photographier le sport avec Fujifilm. Donc euh, Fujifilm a des appareils photo à capteur APS-C. Ils ont aussi des appareils photo à capteur moyen format, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo puisque je ne possède pas ce type d'appareil photo. Moi je possède euh, les appareils photo Fujifilm X-T4 et Fujifilm X-H1 qui sont euh, équipés d'un capteur APS-C. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a une différence entre le capteur plein format et le capteur APS-C. Euh, le capteur plein format a une, normalement une plage dynamique plus élevée qu'un capteur APS-C. Euh, il a donc une montée en ISO euh, meilleure qu'un appareil photo équipé de capteur APS-C. Mais voilà, Fujifilm oriente tout son savoir-faire dans la gamme à capteur aps en proposant tout un parc d'optiques euh, à qualité professionnelle. Donc on a des, des, vraiment des, des, des objectifs vraiment haut de gamme qui permettent de vraiment de faire du très très bon travail et qui est souvent comparé à euh, des appareils photo plein format. Donc, pour ma part, j'ai choisi de m'équiper de la marque Fujifilm puisque c'est euh, une marque qui euh, m'inspire. Donc voilà, je, je retrouve facilement les réglages dessus. C'est vraiment intuitif avec des molettes de réglage dont je vais vous parler tout de suite. Alors les molettes de réglage Fujifilm, donc déjà dans un premier temps, je vais passer sur la caméra ici, hop, la caméra GoPro. Donc les réglages Fujifilm, c'est vraiment euh, intuitif. Donc dans un premier temps, on a ici donc, la molette qui permet de régler la vitesse. Euh, on a ici la molette qui permet de régler les ISO. Et chez Fujifilm, on a aussi euh, la molette de diaphragme ici. Qui permet de fermer le diaphragme et à l'ouvrir donc là j'ai un objectif qui est équipé euh, d'une ouverture à 1.2 donc c'est le 56 mm f1.2 de Fujifilm donc un, un objectif vraiment exceptionnel avec une, une ouverture vraiment incroyable vraiment euh, qui permet de faire du, du vraiment euh, vraiment de très très très jolies photos avec de jolis flous d'arrière-plan et qui permet vraiment de garder des ISO vraiment très très bas grâce à son ouverture 1.2. Et là, donc du coup, ce qui est avantageux avec Fujifilm, c'est que je peux instantanément changer la vitesse ici. Je peux changer la vitesse ici. Donc là, je peux passer de 1/8 millième à 1/4 millième. Euh, voilà, je peux vraiment euh, là je peux me mettre en mode tout automatique je peux passer à 1 demi seconde un quart, 1 8, 1 sur 60 voilà, vraiment tout ça en un instant, je peux passer euh, d'un réglage qui est vraiment, qui me permet vraiment de figer l'action, à un réglage qui me permet aussi d'apporter de la créativité en donnant euh, du potentiel mouvement à l'image, donc c'est ça qui est intéressant donc là c'est le Fujifilm xh 1 donc là le Fujifilm x 1 est équipé d'un petit écran aussi ici, qui permet euh, voilà, d'avoir des informations supplémentaires. Mais on a, voilà, les trois molettes qui sont vraiment euh, intuitives et qui permettent de régler, le régla... qui permettent de régler vraiment euh, l'appareil photo instantanément. Après, il y a des objectifs, c'est vrai, qui n'ont pas la bague de diaphragme chez Fujifilm ici. Et euh, ça peut être réglé avec cette molette ici ou cette molette ici. Voilà, voilà. Alors voilà, après avoir vu un peu l'aspect matériel chez Fujifilm, donc grâce aux molettes de réglage, donc après on en revient systématiquement à la généralité photographique. Donc la généralité avant tout, c'est que bon, pour photographier le, le sport avec Fujifilm, je parlerai un peu des, des réglages un peu adaptés un peu plus loin de cette vidéo, mais euh, comme dans, enfin, avec n'importe quel appareil photo, avant tout, pour photographier le sport, il faut connaître les règles du jeu que vous allez photographier ou du type de sport que vous allez photographier. Parce qu'évidemment, on peut retrouver des sports de combat, de boxe, on peut retrouver du foot, on peut retrouver du handball, vraiment, voilà, à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend vraiment du type de sport que vous allez photographier. Mais avant tout, il faut vraiment connaître les règles du sport que vous allez photographier. Si, par exemple, vous photographiez de la danse, donc, il n'y a pas forcément de règles euh, vraiment euh, dans la danse, mais par contre, il faut pouvoir anticiper les mouvements du danseur, mais aussi pouvoir anticiper euh, son déplacement voilà, dans, dans, la, dans la scène, et aussi régler euh, votre matériel en fonction de la lumière ambiante. Et là, ça va être une difficulté supplémentaire, puisque la lumière euh, dans un spectacle de danse est peut-être changeante, est peut-être... Euh, Fixe, donc euh, vous savez pas. Il faut vraiment vous adapter. Et dans ce cas-là, il y aura des objectifs à privilégier plutôt que d'autres. Ensuite, comment gérer les réglages euh, chez Fujifilm, donc pour photographier le sport. Donc déjà, avant tout, les réglages indispensables, donc les, les piliers en, de réglage en photographie, c'est la vitesse, le diaphragme et les ISO. Donc il faut privilégier avant tout le plus le plus bas ISO possible, les plus bas ISO possible. Il faut vraiment avoir une qualité d'image optimale. Donc, c'est vraiment les ISO seront vraiment en dernier recours à augmenter ou à, à diminuer. Voilà, vraiment en fonction du manque de lumière ou de trop de lumière. C'est vraiment euh, euh, un des derniers points à opter pour une solution adéquate. Avant tout, il faut se fixer sur le diaphragme de l'objectif et sur la vitesse utilisée. Bien souvent, euh, si on veut figer une action dans un sport, il va falloir monter les hautes vitesses. Mais si vous vous trouvez en sport intérieur, ça sera différent si vous vous trouvez en sport extérieur. Effectivement, en intérieur, on a beaucoup moins de lumière qu'en extérieur. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. C'est que si vous êtes en intérieur, il va falloir privilégier les objectifs à grande ouverture qui vont vous permettre de capter un maximum de lumière et qui vont faire rentrer un maximum de lumière tout simplement dans le capteur. Ces grandes ouvertures, euh, elles sont disponibles, mais c'est vrai que c'est un matériel qui est rapidement coûteux. Donc, tout dépend le sport que vous allez photographier. Est-ce que vous avez euh, besoin d'être proche de votre sujet ou est-ce que vous avez besoin d'être enfin, assez éloigné de votre sujet Je vais en parler tout de suite, mais avant tout, réglez le diaphragme de votre objectif de manière à faire entrer le maximum de lumière. S'il y a trop de lumière, là, vous pouvez fermer le diaphragme. Mais s'il n'y a pas assez de lumière, il faut faire entrer un maximum de lumière pour éviter de monter les iso. Je m'explique. Si, par exemple, vous photographiez un sport de combat, comme par exemple la boxe. La boxe, il va avoir des mouvements rapides. Donc, vous allez monter en vitesse. Le sport de la boxe se, se passe en intérieur. Donc, du coup, il va vous falloir une haute vitesse associée à un diaphragme qui ouvre beaucoup, vous pouvez photographier le sport si vous avez un objectif qui n'ouvre pas beaucoup mais il faudra faire des concessions par rapport aux ISO et donc perdre un petit peu en qualité d'image. Mais si vous avez un objectif qui est ouvert, il faut ouvrir au maximum et figer l'action le, le, le plus rapidement possible en essayant de trouver un équilibre entre diaphragme, vitesse et ISO. Voilà. Donc, je sais qu'il y a aussi la plupart des gens, enfin, je pense que vous êtes peut-être concernés par ça, mais il y a, la plupart des gens veulent photographier les enfants qui voilà effectuent euh, leur, leur, leur loisirs, leur sport, leur football, leur basketball. Bien souvent, c'est en intérieur, bien souvent, le foot, c'est en extérieur. Donc, du coup... Il faut s'adapter. Si vous avez un objectif qui n'est pas très lumineux et que vous photographiez en extérieur, vous pouvez très très bien vous en sortir si la lumière est suffisante. Voilà, si un dimanche après-midi, il y a le tournoi du fiston euh, qui va faire euh, euh, le tournoi de foot, bah, vous pouvez très bien avoir un zoom avec un objectif qui n'est pas vraiment beaucoup lumineux, mais vous pouvez faire déjà de très très belles photos euh, en zoomant, en faisant des plans rapprochés, voilà. Bien, mais voilà, il faut vraiment privilégier l'ouverture du diaphragme vraiment à grande ouverture. Et s'il y a trop de lumière, bah, vous pouvez fermer. Ou alors, euh, vous pouvez voilà, si vous montez les ISO, vous pouvez les, les laisser, euh, euh, vous pouvez les baisser un petit peu. Mais euh, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'une part de laisser les ISO en automatique, de garder toujours un œil dessus, et de régler la vitesse et de régler le diaphragme. Si en réglant la vitesse et le diaphragme, vos ISO montent, donc s'envolent euh, vers le haut. Là, vos réglages ne sont pas bons. Donc, du coup, gardez toujours un œil sur ce que vous propose l'appareil photo en ISO. Si les ISO sont toujours bas, donc proche de zéro, ça veut dire que votre qualité d'image sera optimale. Donc, après, voilà, vous pouvez jouer un petit peu euh, sur le diaphragme en le fermant un petit peu si ça monte pas trop les ISO. Mais voilà. Donc, moi, la limite maximum que euh, vraiment je conseille. Pour euh, photographier avec Fujifilm le sport, la limite maximum c'est vraiment 6400 ISO. Au-delà de 6400 ISO, je trouve que la qualité d'image vraiment se détériore rapidement et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche avant tout à faire de belles photos de sport et euh, vraiment 6400 ISO, je trouve que c'est vraiment le maximum. Alors, chez Fujifilm... Euh, Fujifilm sous-expose légèrement ses ISO donc si vous prenez 6400 ISO chez Fujifilm c'est pas tout à fait 6400 ISO chez Canon, chez Nikon et d'autres constructeurs donc Fujifilm sous-expose un petit peu je crois que c'est euh, un, euh, un tiers je crois quelque chose comme ça euh, grosso modo si vous êtes à 6400 ISO chez Fujifilm je crois que ça correspond à peu près à, chez les autres constructeurs à 4800 ISO donc, voilà. C'est marqué 6400 ISO sur le boîtier Fujifilm, mais ce n'est pas vraiment euh, le, le même degré d'ISO par rapport à d'autres constructeurs. Donc, ça, il faut le savoir. Moi, quand je vous dis vraiment 6400 ISO, c'est vraiment… Il ne faut pas dépasser… Enfin, si vous êtes en, en ISO auto, vous atteignez peut-être 7000 ISO, 8000 ISO, je ne sais pas. Hein, ça peut rester convenable, mais moi, je trouve que le réglage, si vous devez le régler manuellement, ne dépassez pas 6400 ISO, c'est un conseil. Vous allez vraiment perdre en qualité d'image, par contre effectivement si votre matériel ne suit pas, s'il n'est pas assez lumineux et vous avez besoin d'une grande vitesse pour figer l'action, par exemple vous avez euh, euh, votre fils euh, qui joue au foot donc qui tire dans la balle euh, si vous voulez que le geste soit net et le ballon soit net, il va falloir monter en vitesse si euh, la vitesse est trop basse le pied sera flou et le ballon sera flou ça peut être très beau si c'est volontaire. Si vraiment vous avez la volonté de vouloir créer un effet artistique alliant le mouvement à l'action. Donc, euh, montrer qu'il y avait un mouvement et pas forcément figé, ça peut être très joli arti artistiquement. Donc, euh, ça peut être une solution, mais vraiment, il faut que ça soit volontaire. Ensuite, quel focale utiliser Donc, euh, quel objectif euh, est le plus adapté vraiment à la photo sportive avec Fujifilm Donc, moi, ce qu'il y a, c'est que J'aime bien photographier à la base avec des focales fixes. Pourquoi Parce que les focales fixes ont vraiment des plus grandes ouvertures que les zooms. Donc là, par exemple, j'ai un 56mm f1.2, donc euh, objectif vraiment exceptionnel. Là, j'ai un 90mm f2. Hop. Là, j'ai un 35mm f1.4. Et là, j'ai un 10-24 qui ouvre à f4. Donc, ça, c'est ma gamme d'objectifs. Par contre, euh, moi, j'ai choisi d'utiliser les objectifs à focal fixe. Donc, je ne peux pas zoomer. Mais ma manière de travailler est un peu différente. Moi, je travaille avec deux appareils photo. Donc, le Fujifilm X-T4 et le Fujifilm X-H1. Je mets deux objectifs différents et je switch entre les deux. L'avantage, c'est que ça me permet d'utiliser... Euh, mes objectifs par exemple j'utilise sur un objectif un 16mm et sur l'autre j'utilise un 56mm donc du coup c'est comme si j'avais un 16 56 grosso modo je peux travailler de cette manière ce que j'aime bien c'est que le 16mm me permet d'avoir une ouverture à f1.4 et le 56mm me permet d'avoir une ouverture à f1.2 pour moi je trouve que c'est vraiment une bonne solution mais c'est moins, poly moins polyvalent qu'un zoom voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Vraiment, si vous convoitez euh, de la photo sportive, euh, voilà, que c'est votre domaine de prédilection et que vous voulez vraiment un objectif haut de gamme, il faudrait plutôt vous orienter sur le 50-140 mm f2.8. C'est un objectif haut de gamme qui vous permettra vraiment de, euh, de, de photographier de belles photos sportives tout en ayant une ouverture à f2.8 constante. Après, si vous avez un budget qui est un peu moindre, vous pouvez plutôt vous orienter sur le 55-200mm qui ouvre à f 3 8, je crois... 4, non, f 3 5 4 8, quelque chose comme ça. Cet objectif-là, il va être moins lumineux que le 50 140 F2-8, mais il va être beaucoup moins cher et il aura une focale un peu plus longue, donc à 200mm au lieu de 140mm. Donc ça, c'est plutôt intéressant euh, en termes de photos sportives, mais par contre... Il est moins lumineux. Ça veut dire que si vous zoomez à 200 mm, vous serez à une ouverture à 4.8. Au lieu de, 50, avec le 50-140, vous serez à une ouverture à f2.8 constante. Peu importe si vous zoomez, vous dézoomez, vous aurez une ouverture vraiment constante à f2.8. Mais par contre, avec le 55-200, l'ouverture, en zoomant, va fermer et vous allez perdre en luminosité. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Par contre, c'est vrai qu'il coûte moins cher. Je crois qu'il coûte deux fois moins cher que le 50-140 mais euh, voilà, c'est vraiment une option euh, si vous êtes prêt à faire des concessions à une montée en ISO bah, vous pouvez peut-être opter pour ça, par contre le 50-140 il vous offrira euh, une belle, euh, un beau flou d'arrière-plan puisqu'il ouvre à F2.8 vous avez la possibilité d'avoir un, un beau flou d'arrière-plan déjà avec le 55-200 puisqu'en zoomant vous allez compresser euh, votre sujet avec l'arrière-plan, mais ça ne sera pas la même chose avec le 50-140 F2.8 qui lui va compresser aussi, mais avec le diaphragme va faire de beaux flous d'arrière-plan, donc va bien détacher le sujet, le premier, le sujet de votre arrière-plan. Mais ce ne sera pas pareil avec un 55-200. On peut s'adapter, on peut trouver des choses vraiment qui, qui sont sympas, mais après, voilà, c'est avec l'expérience que vous allez vraiment euh, avoir la possibilité de, de créer ces choses-là. Voilà. Donc, en focal, moi ce que je conseille, c'est vraiment euh, si vous cherchez quelque chose vraiment pour euh, faire de la photo sportive et être polyvalent, il faut plutôt opter pour un 16-55 et un 50-140 F28. Donc les deux s'associent très bien. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre et faire de la photo sportive. Moi, pour ma part, ce que je conseille, c'est que j'aime avoir deux focales fixes donc moi j'utilise le 16 mm d'un côté et le 56 mm de l'autre si j'ai besoin de zoomer un peu plus dans ce cas là j'utiliserai le 90 mm f2 voilà après ce qu'il y a d'intéressant c'est que si je vous parle du 10-24 c'est que le 10-24 c'est un ultra grand angle avec cet objectif vous allez avoir la possibilité de prendre la, la, la scène en globalité pour montrer le contexte de l'événement sportif. Donc, si vous prenez un stade en photo, donc vous êtes vraiment dans le stade, euh, voilà, vous, vous voulez par exemple photographier l'équipe de France en train de jouer, vous vous rendez au stade de votre ville, vous voulez une photo dans l'ensemble, et là, dans ce cas-là, ils font un ultra grand angle, et c'est vrai que le 10-24 est vraiment top. Après, il ouvre à f4, il est moins lumineux, mais quand on se retrouve dans un stade de football, c'est très bien éclairé. Il y a des projecteurs, des lampadaires de partout. Donc, ce n'est pas un problème pour photographier le foot, pour photographier l'événement, en fait, euh, le contexte de l'événement, plutôt, je veux dire, avec le Fujifilm euh, 1024. Il ouvre à F4, donc, du coup, ça dépend vraiment de ce que vous voulez photographier. Si vous vous, vous vous retrouvez dans une scène qui est un peu sombre, bah, vous allez monter en ISO, forcément. Après, et eh ben moi pour moi, c'est ma gamme d'objectifs. Donc si vraiment vous optez plutôt pour des zooms, plutôt vous orientez vers le 16-55, le 50-140 ou le 55-200. Ensuite, donc, pour parler un peu des réglages de vitesse, je sais que vous attendez vraiment euh, les réglages de vitesse, vraiment vous voulez voir... Euh, euh, à quelle vitesse régler votre appareil photo pour photographier la photo sportive au Fujifilm donc les réglages sont universels hein, que ce soit sur Fujifilm, que ce soit sur Canon que ce soit sur Nikon, vraiment euh, vos réglages vont être universels euh, peu importe le boîtier que vous utilisez moi ce que je conseille c'est que bon, je vais prendre un exemple parce qu'en fait la vitesse sera réglée vraiment en fonction du, du sport que vous, que, que, que vous voulez photographier je vais vous prendre un exemple, je vais vous donner comme exemple le badminton badminton, je l'ai pratiqué, c'est un sport qui est rapide, intense, et, euh, et voilà, <rire> rapide et intense. Bon, on veut… Quand on, quand on photographie le badminton, bon, je l'ai déjà photographié, hein, je faisais partie d'un club de badminton, euh, j'avais demandé au, au président euh, de, du club si je pouvais m'exercer à photographier euh, le badminton. Effectivement, c'était à mes débuts photographiques, donc du coup, euh, les photos n'étaient pas géniales. Quoi. Je, je, je cherchais, je tâtonnais, et je pratiquais beaucoup pour vraiment m'expérimenter dans ce domaine. Le badminton, donc très rapide, très intense, euh, ce qu'on veut avant tout, c'est photographier euh, la personne en train de taper à la raquette en ayant le volant dans l'image. Mais sauf que quand on tape dans la raquette, le volant part à une vitesse qu'il euh, est difficile de l'avoir net et il est difficile de l'avoir dans le cadre surtout. Donc, il faut utiliser des hautes vitesses et déclencher au bon moment ou alors utiliser des rafales. Donc, pour ce faire, pour photographier un sport type badminton, il faut vraiment utiliser de haute vitesse, au moins 1 500 cent centième de seconde. Et plus si vous pouvez, puisque le sport va très, très vite. Donc, en utilisant une vitesse de 1 cent centième, euh, vous allez forcément, si vous avez un objectif lumineux, hein, euh, si vous avez un objectif lumineux, ça va beaucoup vous aider. Mais si vous avez un objectif qui est non lumineux, forcément, vous allez avoir besoin de monter en ISO. Donc, laissez vraiment les ISO en automatique les ISO en automatique et gardez toujours un œil sur les réglages. N'oubliez pas que en mettant vos ISO en automatique, vous pouvez aussi leur fixer une limite à ne pas dépasser. Donc vous pouvez par exemple mettre programmé dans votre appareil photo Fujifilm la possibilité euh, de ne pas dépasser hop, un certain nombre d'ISO. Voilà. Là par défaut, donc moi dans les réglages, j'ai trois possibilités de réglages. Alors, j'ai trois possibilités de réglage d'ISO. Donc, j'ai AUTO1, AUTO2, AUTO3. Donc, AUTO1, moi, j'ai réglé la sensibilité par défaut à 200. Donc, c'est le minimum sur le XH1. Les ISO, le plus bas, c'est 200 ISO. Hop, En sensibilité maximale, j'ai réglé à 6400. Je peux régler à 12008 au maximum. Mais moi, 6400, c'est vraiment la limite à ne pas dépasser. En premier, j'ai mis la vitesse minimum d'obturation. Donc là, je peux aussi choisir la vitesse minimum d'obturation. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer au niveau des ISO, ce qu'il ne faut ne pas dépasser. Donc là, sensibilité ISO 6400. Là, pour le Fujifilm, j'ai tout réglé à 6400 maximum. Et j'ai juste changé la vitesse. Donc voilà, là je vous montre vraiment que vous avez la possibilité de régler une limite maximum d'ISO. Euh, et ça il faut vraiment l'utiliser parce que c'est vraiment très très utile parce que faut, vous allez laisser les ISO en automatique et l'appareil photo va chercher une plage d'ISO qui convient en rapport avec votre, vos, vos réglages donc de vitesse ou de diaphragme et donc vous proposer un ISO qui semble pour lui adéquat euh, le truc c'est que l'appareil photo est aussi intelligent hein, donc il, il, il vous dit, euh, lui il va, il va chercher principalement les ISO le plus bas possible par rapport à vos réglages. Si vous lui donnez des réglages 1 cent centièmes de seconde à f2.8 par exemple, et qui vous sort 500 ISO, si vous descendez en, en ouverture, par exemple, vous passez de 2.8 à f2, et eh ben vous allez avoir, euh, au lieu de 500 ISO, vous allez avoir 250 ISO, puisque en passant de 2.8 à 2, vous divisez par deux fois la lumière. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Euh, vraiment, la vitesse à utiliser, euh, c'est vraiment le plus important en photographie. Donc vraiment, si vous voulez photographier le badminton, par exemple, mettez-vous à 1 centième de seconde au moins. Alors, pour ensuite parler de créativité en photo, donc là, on a vu vraiment pour, euh, pour figer euh, l'action, mais aussi il est possible d'utiliser des basses vitesses qui vont vous permettre d'apporter de la créativité à vos photos. Alors, ce que je veux parler... Euh, ici, c'est vraiment euh, ajouter vraiment un petit peps à l'image en montrant que le sujet est en mouvement par exemple, je vais, bah, je vais donner un exemple avec la course automobile vous voulez photographier une voiture en mouvement, la voiture arrive très très vite au lieu de figer donc la, la voiture comme si elle était à l'arrêt, donc ce qui n'aura peu d'intérêt, vraiment l'accompagner en photo en la suivant et en donnant cet effet de mouvement. Donc ça, c'est vraiment intéressant en photographie, puisque ça va donner de l'intérêt à l'image, parce qu'on peut très bien photographier une voiture qui est à l'arrêt, hein, tout simplement en la photographiant comme ça. Si on la photographie euh, en train d'avancer comme si elle était à l'arrêt, en fait, on, on arrête son image, il bah, n'y a pas d'intérêt à, à la photographier en mouvement en fait. Donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser des vitesses qui sont plus basses en trouvant un équilibre et en l'accompagnant en photo. Donc ça, c'est vraiment un exemple de créativité pour de la photo sportive, euh, de la course automobile par exemple, où euh, vraiment vous voulez accompagner le mouvement du sujet euh, à photographier. Donc vous pouvez créer ce type de photo, ça s'appelle le filet dynamique. Donc, ça existe pour tout type de sport, pour tout type de personnes en mouvement et ça permet de donner un intérêt à l'image en montrant vraiment une scène qui se passe, qui est intéressante et en mouvement. Ce n'est pas du flou, mais on cherche à avoir le sujet net et ce qui l'entoure flou. Donc, Il peut y avoir toutes sortes de types de flou qui peut être créatif si c'est volontaire. Voilà voilà. Alors pour conclure cette vidéo, bah comme vous avez pu le voir, photographier avec Fujifilm ou avec un autre appareil, c'est à peu près les mêmes réglages similaires. C'est juste que voilà avec Fujifilm, euh, on est sur capteur APS-C. Euh, c'est un capteur qui est très très bon. Donc chez Fujifilm, on a des, du matériel qui est haut de gamme chez Fujifilm avec des bons objectifs. Euh, ce qu'il faut savoir vraiment, c'est il faut parler des ISO, des ISO à ne pas dépasser donc euh, moi je, je considère que 6400 c'est vraiment la limite maximum en ISO à ne pas dépasser mais euh, voilà, donc euh, on a parlé de la photographie sportive on a parlé de ce qu'il était intéressant de créer voilà, avec Fujifilm, l'avantage, c'est que vous avez un accès aux molettes. Donc, du coup, vous avez un accès ultra rapide et ultra réactif, vraiment, pour, euh, pour faire de la photo sportive. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis, euh, vous pouvez me laisser un commentaire aussi. Je répondrai avec plaisir si vous avez des questions. Évidemment, euh, faire de la photo sportive, euh, si vous voulez faire de la grande photo sportive, de la photo de qualité, il faut aussi avant tout pratiquer vraiment et euh, vraiment savoir euh, vous débrouiller être tout seul, de façon autonome en fait. Donc du coup, il faut vraiment pratiquer et apprendre là-dedans. Sinon, à part ça, moi je propose des stages photos donc, à Lyon, des stages photos spécifiques sur la vitesse. Je proposerai bientôt des nouveaux stages en formation à distance et je propose également aussi des cours photos à distance donc vous pouvez trouver tout ça dans ma boutique en ligne je vous le mets le lien dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser je vous répondrai avec plaisir voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt